This is Control Tower of the Lunar Complex. Please, identify yourself. I repeat, please, identify yourself. Hello Control Tower, this is Ethel French Pilot, Shuttle Registered, LSS 243 French. I repeat, LSS 243 French. Alright, please, stay in stationary speed. Je vous en contact avec le centre de la Merci, Ici Jérémy du Serra Lunaire. Bonjour, Étel. Ça va On t'attendait. La route a pas été trop longue Salut, Jérémy. Ouais, ça va. J'avais pris de quoi m'occuper. Heureusement que je pense à tous les jours. Ouais, tu m'étonnes. Bon, dirige-toi vers le hangar 12. Là, je t'ouvre la porte dans quelques secondes. Pas de soucis, on fait comme ça tout de suite. Ça, c'est fait. Allez, on appelle Karl. Et elle a Karl, je m'approche de la base lunaire. Tout s'est bien passé, je mets fin à la transmission vidéo. A plus. Karl et Etel, parfait. Entre contact plus tard. bientôt, elle. 243 French, you can get device. Please, proceed to the control room before room. Ok, bon normalement c'est interdit de filmer dans la base lunaire. C'est normal ça se défense. Mais bon, je me fais une petite vidéo perso avec ma petite caméra espion que j'ai cachée dans mes lunettes. Allez c'est parti, on y va. Le Centre d'études et de recherche aérospatiale lunaire vous souhaite la bienvenue sur la Lune. Satellite naturel de la Terre, la Lune est aussi le cinquième plus grand satellite du système solaire et son âge est estimé à plus de 4,4 milliards d'années. Elle aurait été créée après la collision entre la Terre et un petit objet céleste appelé Theia. Observée par l'Homme depuis des milliers d'années, la Lune devient, le 21 juillet 1969, le premier objet non terrestre visité par l'Homme. La Lune ne possède pas d'atmosphère, et son champ magnétique est mille fois plus faible que celui de la Terre. Sa trajectoire autour de la planète est elliptique. A son apogée, la Lune se trouve à 406 700 km de la Terre, alors qu'à son périgée, elle se trouve à 356 400 km. Elle en fait le tour en deux jours et demi, et tourne sur elle-même en un peu plus de 27 jours. Ces deux rotations, quasiment similaires, permettent aux habitants de la Terre de ne voir qu'un seul hémisphère de l'astre, appelé « Face Visible de la Lune ». Le Serra est situé au bassin pôle sud aitken dans une zone constamment éclairée par le soleil. Ah, salut Jerem. Salut, Ed. Bon, le voyage s'est bien passé, pas trop de turbulences Bah écoute, pour une fois qu'un petit météore me le pas, je vais pas me plaindre. Bon allez, viens, on va dans mon bureau. Sacré mutation quand même, ça doit pas être facile à dire pour ta famille. Bon, tu sais moins es que ça arriverait, hein. on connaissait les risques. Mais bon, deux ans ici ça me suffit, plus de six mois je les reverrai. Mmh. ouais, deux ans c'est déjà pas mal. Vous avez beau vous terrer sous la surface, à chaque sortie vous devez subir un minimum de radation, non bon, Franchement, à ce niveau-là on va pas se plaindre, hein. les combinaisons nous protègent bien. Et en fait, tiens, voilà les derniers comptes rendus, là. on les a transmis à la base il y a deux heures, mais euh, j'imagine que ça t'intéresse. Ah oui, en effet, merci. Ouais, je les lirai plus tard. Dis-moi, vous êtes combien sur la base actuellement ben on est 50 je crois, mais euh, franchement c'est déjà trop. Hein. Je te dirais que pour entretenir 5 modules, on est large. Je pense qu'on a au moins 7 voire 8 scientifiques en trop. Et ils sont pour faire quoi exactement Il y en a qui font passer des tests physiques pour préparer l'homme à de futurs voyages, et puis il y en a d'autres qui étudient la faune lunaire, c'est comme s'il y avait quelque chose à voir quoi. Oh je suis sûr qu'il y a quand même toujours quelque chose à découvrir. Ouais. Bon tiens, on va monter dans mon bureau, je vais te montrer quelque chose. Et voilà J'avoue que c'est un spectacle étonnant. Des cailloux, des cailloux, et encore des cailloux. Et de l'eau Oui, non mais d'accord, mais bon, là, elle est en dessous, hein. <rire> Je commence à me demander pourquoi ils t'ont envoyé, là, franchement. Hein. Bah, tout simplement parce que je suis le meilleur ingénieur forage sur Terre. C'est moi le numéro 1. Et les chevilles, ça va Ouais, j'avoue que j'ai commencé à avoir un peu de mal à rentrer dans mes bottes, là, tu vois. <rire> <rire> bon, et toi, sinon, t'as quoi de prévu pour la suite Bah, écoute, pour l'instant, je sais pas, j'attends les ordres. J'ai entendu parler d'un trou de verre qui aurait été détecté pas trop loin, mais bon. Je vais déjà passer quelques jours avec vous et après on verra. Eh bien alors, laisse-moi te dire, profitons de ces quelques jours, mon cher ami. Comme tu dis, profitons. Tout le monde n'a pas cette chance.